correction de cette fiche de calcul littéral. Alors, si x vaut moins 1, alors, moins 1 plus 2, ça fait 1. Ou plus 1. Et moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. 11 plus 2, ça fait 13. 11 fois 2, ça fait 22. 7 plus 2, ça fait 9. 7 fois 2, ça fait 14. Moins 7 plus 2, je suis au moins 7, je remonte de 2. Moins 5. Moins 7 fois 2, moins 14. 4,5 plus 2, 6 et demi. 4,5 fois 2, 9. Ensuite ici, le triple de 6, c'est 18. Le triple de 2x, attention, c'est 2 fois 3, 6x. Le triple de 2 oranges, c'est 6 oranges. Le triple de 2x, c'est 6x. La moitié de 9, je le divise par 2, 4,5. La moitié de 5x, 2,5x. Le quart de 80, je prends 80, je le divise en 4, ça fait 20. Le quart de 4x, je prends mes 4x, mes 4 oranges, je les divise en 4. Et eh bien ça fait une orange chacun, donc 1x ou x tout court. Le double de 7, 14. Le double de 3x, 6x. Le tiers de 60, je prends 60, je le divise en 3, ça fait 20. Le tiers de x, eh ben, c'est 1 tiers de x. Le quadruple de 250, 250, je le fais multiplier par 4 ça fait 1000, et le quadruple de 3x, 12x. Ici, x au 3, et on me demande 3 plus 6. Et eh bien, 3 plus 6, ça fait 9. Ensuite, 3x et x vaut 3. Il faut donc que je calcule 3 fois 3. Ah ben, là aussi, je trouve 9. Moins x plus 7, donc moins 3 plus 7. Je suis au moins 3, je remonte de 7, j'arrive au 4. 1 plus 4x, 4 fois 3, 12. La multiplication est prioritaire, donc 1 plus 12, 13. x égale 3, et je dois calculer 3 plus 2 tiers. Donc 3 plus 2 tiers, je dis que c'est 3 sur 1 plus 2 tiers. Il faut que mes deux fractions soient au même dénominateur. Ça va être 3, le même dénominateur. Donc, je les mets les 2 sur 3. La première, euh, de 1, j'arrive à 3 en multipliant par 3. Donc, en haut, le numérateur, il faut que je fasse pareil. Du coup, 3 fois 3, ça fait 9. La deuxième fraction, le dénominateur n'a pas bougé, donc le numérateur, il ne va pas bouger. Je tiens 2. Et 9 et 2, ça fait 11 tiers. Moins 2 plus 6, ça fait 4. Moins 2, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins, alors, moins x. Et mon x, il vaut déjà moins 2. Donc, moins x, moins moins 2, ça fait plus 2. Et plus 2, plus 7, je suis au 2, je monte de 7, j'arrive au 9. 1 plus 4x, donc je dois calculer 4 fois moins 2. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Je reviens au début, 1. Moins 8, je suis au premier, je descends de 8, j'arrive au moins 7. XO, moins 2, donc je dois calculer euh, moins 2 plus 2 tiers. Il faut que les deux fractions soient au même dénominateur. Moins 2, c'est la même chose que moins 2 sur 1, plus 2 tiers. Il faut que je mette mes deux fractions au même dénominateur, donc il faut que je les mette sur 3. La première sur 3, la deuxième sur 3. Euh, de 1 pour aller à 3 je multiplie par 3 donc en haut le numérateur aussi 2 fois 3 6 la deuxième fraction était déjà sur 3 elle ne bouge pas 2 tiers moins 6 plus 2 ça fait moins 4 tiers ici 7 sixièmes plus 6 alors 7 sixième plus 6 et eh ben 7 sixièmes plus 6 7 sixièmes plus le 6 je dis que c'est 6 sur 1 les deux fractions, il faut que je les mette sur 6. Donc la première, elle y est déjà en haut, ça ne bouge pas. La deuxième de 1 pour aller à 6, je multiplie par 6. En haut, 6 fois 6, 36. Des sixièmes avec des sixièmes, ça donne des sixièmes. Combien 36 et 7, 43. Ici, il fallait que je calcule 3 fois 7 sixièmes. 3 fois 7 sixièmes, attention, multiplication égale facile. 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Attention, multiplication égale facile. 3 sur 1, fois 7 sur 6, je multiplie en haut 3 fois 7, 21, je multiplie en bas 1 fois 6, 6, et pas plus compliqué. Euh, ici, donc on en est là, euh, x il vaut 7 sixièmes, moins 7 sixièmes, plus 7, moins 7 sixièmes, plus 7, euh, moins 7 sixièmes, plus 7, euh, moins 7 sixièmes plus 7 sur 1, je les mets les 2 sur 6. Le, la première n'a pas changé. La deuxième, le dénominateur a été multiplié par 6. Donc en haut aussi, 7 fois 6, 42. Moins, donc ça me donne des sixièmes. Je suis au moins 7, je monte de 42, j'arrive au 35. Euh, ici, 1 plus 4x, et ben 1 plus 4x, 1 plus 4 fois 7 sixièmes. 1 plus 4 fois 7, 6e, la multiplication prioritaire, je fais le 1. 4, c'est 4 sur 1 fois 7, 6e, attention, multiplication égale facile. 1, il ne bouge pas, 4 fois 7, 28, 1 fois 6, 6. Maintenant, mon 1, il faut que je dise que c'est 6, 6e. 6, 6e plus 28 6, ça donne des 6 ça en donne combien 28 et 6, 34. Je peux les diviser par 2, tous les deux, ces nombres. Donc, 34 divisé par 2, 17. Et le dénominateur, 6 divisé par 2, ça fait 3. Et là, j'ai oublié de calculer. Bon, ben, c'est 7 sixièmes plus 2 tiers. Donc, ça fait 7 sixièmes plus 4 sixièmes. Ça fait 11 sixièmes. Prenez le temps de les regarder, hein, ces calculs. C'est normal que vous ne sachiez pas tout direct. Hein. Euh, là, je n'ai pas mis la correction de tout. J'ai juste mis ici. Moins 1 plus 3, ça fait 2. 1 plus 5 fois 1, 1 plus 5, 6. Et puis là, si x ou 1, je dois calculer 2 plus 2 tiers. 2 fois 1 plus 2 tiers. Et vous avez le détail des calculs. Prenez le temps de mettre sur pause et de regarder. Ici, moins 2 plus 6, 4. 5 fois moins 2, moins 10. Et attention ici, comme tout à l'heure, moins x x, il vaut moins 2, donc moins x, il va valoir moins moins 2, ça fait plus 2. Et du coup, 2 plus 3, ça fait 5. 1 plus 5 fois moins 2, 1 moins 10. Je suis au premier, je descends de 10, j'arrive au moins 9. Et puis ensuite, avec la fraction 2x, donc 2 fois moins 2, plus 2 tiers. Et euh, je fais mes calculs, et si j'arrive à bien tout faire, j'arrive à moins 10 tiers. Tiens, quelle est cette chose étrange ici Ah oui, euh, j'ai dû dire que. Là, je n'ai pas besoin de corriger. Et juste, ah oui, c'était celui d'au-dessus. Attention, x au carré, c'est donc 8 x 8, 64. 5 x 5, 25. 11 fois 11, tout le monde sait que ça fait 121. Et attention, moins 6 au carré, moins 6. Fois moins 6, multiplication de deux nombres négatifs, ça donne. Positif, 36 ou plus 36. Moins 12 fois moins 12, pareil, ça va être positif. Et tout le monde sait que 12 fois 12, ça fait 144. 0,7 fois 0,7, attention. 7 fois 7, 49. Et je vais avoir deux chiffres derrière la virgule. Donc ça fait 0,49. Dernier exercice. Euh... On un nombre, le on calcule le double, on ajoute 6 et on triple le résultat obtenu. Bon, ok, très bien. Donc, je prends un nombre, le nombre qu'on me donne, le nombre initial, c'est 4. Je le double, ça fait 8. J'ajoute 6, 14. Je triple, 3 fois 14, ça fait 42. 1,5, je le choisis, le double, 3. J'ajoute 6, 9. Je triple, 27. Le nombre choisi est 0, le double, et eh ben, ça fait 0. J'ajoute 6, 6, je triple 18. Si je prends x, et eh ben, donc c'est x, je le double 2x, j'ajoute 6, 2x plus 6, je triple x 3. Ah, attention, moi j'ai mis x2, en fait c'était x3. Et si j'ai 2 cinquièmes, et eh ben, 2 cinquièmes, le double, c'est 4 cinquièmes. Euh, donc, voilà, j'ajoute 6 plus 6 et euh, je triple le résultat. Là aussi, je me suis trompée, j'ai mis x2 au yot x3. Donc, je me suis trompée aussi sans doute dans le résultat. 4 cinquièmes plus 6, ça fait donc 6 sur 1, ça fait 30 sur 5. 30 et 4. 34 cinquièmes. x2, ça fait 68 cinquièmes. 34 x3, ça fait. Euh, 90, c'est 12, 102, 5e. Donc le bon résultat était 102, 5e.